Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana pour, cette, pour une nouvelle vidéo que nous tournons aujourd'hui avec Sébastien de Sébastien, bonjour. Bonjour Arnaud. Sébastien, tu es journaliste, éditorialiste, tu as une, une, une longue carrière, on va dire de quelques années déjà, de militantisme politique derrière toi. Et tu t'intéresses notamment beaucoup à, voilà, à toutes les questions de la sociologie, du catholicisme en France, sa cartographie, euh, voilà, toutes les évolutions politiques que notre pays peut connaître. Et c'est donc l'objet de, de cet entretien avec toi aujourd'hui essayer de cerner un peu euh, voilà, quelles sont les forces vives encore euh, du combat euh, catholique et identitaire en France aujourd'hui, de quoi se composent-elles, euh, où se trouve-t-elle, et comment euh, vont-elles euh, être amenées à évoluer dans le futur, notamment avec le conflit qui va avoir lieu avec les différents peuples qui, qui occupent aujourd'hui le, le sol français. Euh, en fait, ce travail, je l'ai commencé à la lecture du livre euh, qui a fait un peu polémique à l'époque de sa parution en 2015, sous la plume d'Emmanuel de Todd, qui s'intitulait euh, Qui est Charlie Histoire d'une crise religieuse. Oui, Emmanuel Todd, qui est un sociologue, en plus, pas spécialement euh, de droite ni que ni quoi. Un... Ah non, il est plutôt euh, affilié à la gauche, mmh. on va dire, euh, post-marxiste, pour faire simple, même si en fait, lui, est, serait plutôt en fait, étiqueté libéral, puisqu'il se, se reconnaît beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, en particulier dans le monde universitaire anglo-saxon. Il se qualifie lui-même de maral, puisqu'il est un quart juif. Et il a écrit cette, ce, ce livre en fait pour essayer de, de comprendre, d'expliquer la mobilisation après les attentats contre Charlie Hebdo, l'immense mobilisation, si on en croit la presse, 4 millions de manifestants, je crois que c'était beaucoup moins, mais enfin, on peut parler au moins de 1 million, 1 million et demi de personnes, ce qui n'était que quelques années après la Manif pour tous, c'était intéressant parce qu'on a vu des mobilisations massives, mais d'une autre sociologie. Alors je vais reprendre un petit peu le, pour situer pour notre, nos auditeurs le, le vocabulaire d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd parle du bloc Maz, les gens qui se sont mobilisés après Charlie Hebdo, ça a été le bloc Maz, c'est-à-dire les classes moyennes, les personnes âgées et Z pour les catholiques zombies. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot catholique zombie Alors évidemment Emmanuel Todd est toujours un peu taquin mmh. dans sa forge de concepts sociologiques, anthropologiques, mais l'idée est la suivante, c'est qu'en gros le catholicisme en France Serait une sorte de mort-vivant. Il y aurait de très nombreux morts-vivants, enfin de nombreux catholiques morts-vivants, de catholiques zombies, mmh. entendus comme euh, un catholicisme qui aurait abandonné la pratique religieuse. C'est-à-dire qu'en fait toute la sociologie, euh, tout un ensemble de pratiques sociales serait maintenu en l'absence de pratiques religieuses à proprement parler, donc plus de, plus de fréquentation de la messe ou, ou, des, ou des grandes fêtes, ce qu'on appelait le, le conformisme saisonnier. Donc, ça, lui, par exemple, il le situe, euh, enfin, il le situe dans la lignée des Trente Glorieuses et de, oui, de l'avènement la, de la société de consommation, la perte de repères. Euh... Oui, il fait intervenir cette crise religieuse. C'est ça le plus important de son travail, en fait. C'est mmh. vraiment comprendre cette idée de crise religieuse. Il la situe, disons, au tout début des années 60. Alors, évidemment, certains esprits euh, malicieux mmh. pourraient rapprocher ça euh, du Concile de Vatican II. Je crois, pour faire justice à tout le monde, qu'il faut, euh, voilà, faut distinguer des deux grandes causes, les deux grands continents de causes de cette crise religieuse en France, il y a des causes internes à l'Église, on pourrait remonter dans les années, jusque dans les années 1910, 1920, 1930, d'une crise intellectuelle, formation des prêtres, introduction, généralisation, je dirais même, du personnalisme, attaque sournoise ou directe contre la matrice intellectuelle du catholicisme, qui était la grande tradition aristotélicotomiste, donc qui allait du philosophe Stagirite, Aristote, IVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à Marcel de Corte et tout récemment, des gens comme Philippe Champion mmh. qui ont eu la gentillesse de se rendre à nos universités d'été. Et évidemment, au milieu, les grands noms comme Thomas d'Aquin, évidemment, qui écrase de son ombre tout, toute cette tradition. Et puis, euh, euh, bon on peut citer éventuellement, encore que ce soit très polémique, mais bon, le nom de Charles Maurras euh, ou de, euh, de gens plus proches de nous comme Julien Freund. Voilà, il y a, il y a cette, des, donc des causes internes, crise de la formation des prêtres, crise intellectuelle à l'intérieur de l'Église, on pourrait dire presque un abrutissement en fait, du catholicisme français, un, une éclipse progressive des milieux intellectuels, c'est-à-dire que dans les années 60, 70, même jusque dans, au début des années 80, être un intellectuel catholique, ça voulait dire quelque chose en France. Aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Les catholiques ont pour ainsi dire disparu de la scène. Et euh, donc ça, ce sont les causes internes. Il y a des causes externes. et Ce sont peut-être les plus sérieuses, les plus, les plus nombreuses, les plus sérieuses, les plus décisives. C'est-à-dire, en fait, la disparition ou, ou dis, disons, en disparition, le mot est un peu fort, mais une certaine éclipse de la ruralité, des modes de vie ruraux. Oui, parce euh, que le catholicisme, notamment en France, enfin, comme dans les autres pays européens, a longtemps été appuyé sur une grosse base rurale, agricole, paysanne. Voilà, euh, l'image voilà, enfin, d'épinal qu'on a de la vie en communauté. Oui. Euh, Qui peut y avoir dans des petits villages, dans les champs, etc, avec le curé, de can le curé du canton, etc. Ben, C'est sûr qu'en fait, ne serait-ce que le mode de vie, rythmé par les saisons de la vie agricole, crée un rapport beaucoup plus immédiat à la question religieuse. Il y a aussi la question du tragique de la vie, c'est-à-dire que euh, dans un monde de la, de la rareté, où la vie est difficile, le travail à la terre est dur, euh, les enfants parfois mouraient en bas âge, euh, la vie était moins confortable que dans mm -hmm. l'âge moderne, évidemment cela prédispose aussi à la vie religieuse euh, en fait c'est on pourrait dire pour euh, paraphraser un petit peu ce que disait le philosophe ardéchois euh, Gustave Thibon, Gustave Thibon euh, il y a moins de différence finalement entre la vie des campagnes françaises dans l'immédiate après guerre mmh. et le livre de Hésiode les travaux et les jours que entre la vie de ce monde paysan qui a mmh. continué disons de la haute antiquité latine jusqu'à nos jours ou quasiment et le, le, le monde très contemporain. Donc ça, c'est la grande cause externe, c'est le bouleversement, la révolution en fait, euh, des mœurs euh, qu'amène la société de consommation. Donc le fait vraiment de passer d'une vie majoritairement rurale et une vie communautaire à une vie individualisée, euh, dans les centres-villes, euh, euh, et euh, en passant du travail euh, voilà, de la terre au travail tertiaire. Quoi. Euh, clairement, on, ça, on peut le résumer comme ça, c'est-à-dire en gros le passage d'une vie normale en fait, à une vie urbaine et, et, et, et tertiarisée, ouais. et avec tout le confort moderne, donc évidemment l'eau chaude, le, comme ouais. disait euh, mon ami Laurent Ozon, le, le robinet d'eau individuel a mmh. beaucoup plus fait pour, les idées, pour la propager les idées libérales que euh, toute l'œuvre d'Adam Smith. Mmh. Donc, en fait, ce sont les modes de vie. Les gens euh, pensent comme ils vivent. Et ce qui a transformé les mentalités, évidemment, ce sont les modes de vie. Et cette grande révolution, on va dire, euh, des mœurs, a conduit inéluctablement à des grandes transformations politiques parce que euh, un petit peu à la manière dont ce qu'explique Emmanuel Todd dans ses livres, parce que j'ai cité son livre important là, qui est Charlie, qui a été l'étincelle qui m'a amené à m'intéresser à cette question de la sociologie, euh, de l'histoire aussi des idées euh, du catholicisme en France, mais euh, je citerai un autre de ses ouvrages importants et qui en fait a été le sous-bassement de son intuition euh, qui, qui l'a conduit à écrire ce livre très polémique, c'est euh, le mystère français qu'il a coécrit avec son compère euh, Le Bras, qui est lui un démographe et en fait, ils ont réécrit à 20 ans d'écart, ou, ou peut-être 30 ans d'écart, je crois que la première édition de ce, ce travail-là date de 1981. Euh, C'était un travail de cartographie sur les grandes constantes ou les grands phénomènes sociologiques qui affectent les populations françaises. Ben justement, la fréquentation de la messe, le taux d'alcoolisme, le taux de suicide, euh, euh, le la vote, euh, le, le, le, voilà, les votes euh, Mitterrand, Giscard, mmh. euh, De Gaulle, le vote au. au aussi au référendum de 62 sur l'indépendance de l'Algérie, etc. etc. Donc, en, en, faisant, en faisant une cartographie en fait, de tout un ensemble de variables, si vous voulez, euh, ça les a conduits à, bah, à faire une cartographie en fait, politique de la France. Et quand, Emmanuel Todd le raconte ça, quand il a vu la carte au lendemain des manifestations de Charlie dans, dans la, en première page du Monde, il a immédiatement fait le lien entre cette mobilisation des centres-villes. Mmh. Euh, en fait, si vous voulez, Charlie, c'était exactement le contraire de la mobilisation des gilets jaunes. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, tout, tout cette, toute cette lecture, alors évidemment, de, de, non seulement de, de Todd, mais également d'autres ouvrages, comme celui euh, de mon copain euh, Gaël Broustier, euh, sur le mai 68 conservateur qu'aura été la manif pour tous, le livre d'Henri Tain, qui était le chroniqueur religion du monde, euh, sur la grande peur de l'église de France, sur le virage conservateur qui a été pris, Dès, dès, dès avant la Manif pour tous, mais disons dans la Manif pour tous avait été le, le, le symptôme. Ou alors le livre de Guillaume Cuchet, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » et tout ce qui est un petit peu sorti sur cette thématique ces dernières années, m'a conduit à euh, essayer de faire un travail d'intelligence, de, de compréhension de ce qui se passe en fait dans le catholicisme français depuis les années 60. La crise était là, moi je n'étais pas encore mmh. né, si vous voulez. Donc j'essaie de comprendre, avec ces cartographies, d'identifier en fait des permanences et des ressources. Où est-ce qu'il y a des ressources pour... Euh, d'une certaine manière, refaire une France, refaire un pays. L'idée, c'est refaire un pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a, euh, a pas que des Français sur le territoire national, il n'y a plus que des Français sur le territoire national. Ça pose un immense défi, parce que euh, je crois même que l'immigration de peuplement telle tel qu qu'elle se produit depuis les années 70 en France, met au défi tous les mouvements de population mmh. depuis l'Antiquité. La, C'est-à-dire qu'on parle des grandes invasions, les chiffres sont ridicules mmh comparé à ce que l'on vit aujourd'hui. Ah, le... oui. Et puis ça ajouter ajouté au fait que même le, le, la, la plupart, on va dire une écrasante majorité euh, du peuple, on va dire, qui euh, ethniquement, culturellement, descend encore de Français, euh, ne se reconnaît plus en tant que, euh, en tant que Français et, euh, et ne fait plus, entre guillemets, sa part du travail. Donc ça a alourdi encore plus la balance euh, en fonction des ressources qui, qui seraient à trouver. Bah, C'est très certain qu'il y a une désaffiliation générale euh, dans toutes les provinces, en particulier évidemment dans les villes, dans les centres-villes, il y a une désaffiliation, là aussi, qui est due au mode de vie. On peut faire toute la propagande que l'on veut, ou toute l'évangélisation que l'on veut, il faut quand même que la graine tombe sur une terre un peu préparée. Il faut un petit peu labourer pour que les graines, soit du règne de la grâce, soit des vérités politiques, puissent germer. Or, je crois que le terrain est extrêmement appauvri. Appauvri par quoi Principalement justement par les mœurs modernes, c'est-à-dire l'absolue omniprésence des écrans, la, dé, la désaffiliation que produit l'éducation nationale, euh, la désaffiliation de manière générale que produit le spectacle, puisque d'une certaine façon, l'éducation nationale a été coupable, on va dire, à l'époque où Pierre-Jacques Célias écrit son livre « Le cheval d'orgueil ». Bon, là, oui, on sait que l'école républicaine est un outil de déracinement. Mais aujourd'hui, ce qui déracine le plus efficacement, évidemment, c'est TF1. Euh, encore que, je le répète, euh, le, le terrain était très, très bien préparé à ce déracinement par, par, par les institutions républicaines. Donc en fait, la solution que je propose euh, se déclinerait de deux manières. Il y a le, la, la solution programmatique. solution programmatique, c'est ce que j'appelle le bioconservatisme intégral. Et puis, il y aurait la euh, solution sur le plan de l'organisation, qui est un euh, recours aux forêts, pour reprendre le très beau titre de, de Ernst Junger, le, le traité du Rebelle. Mais sans, sans parler des forêts, en fait, c'est vraiment un recours au terroir. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir. Euh, de tout vrai, à... Donc là, là, on parle. Euh, enfin, vous, vous essayez de parler de la de, de ce qu'on a de ce que Guilu, par exemple, appelait la France périphérique. Donc vraiment, euh, donc c'est toujours une question de la géographie, en fait. Là, on parlait tout à l'heure de, de sociologie, de, de cartographie. Euh, ce sont les, vraiment les territoires qui vont être exploités. Oui, alors là il faut on pour peut plusieurs peut raisons. Sans te... on, on peut peut-être dire un mot de, de quel territoire il s'agirait justement de, de, de choisir, parce qu'on on a peu d'énergie, vous l'aurez constaté, on est finalement assez peu nombreux, nous disposons de moyens dérisoires euh, en rapport avec les moyens de destruction auxquels ouais. on a affaire. Donc il faut qu'on se concentre pour euh, comment dirais-je pour garantir quelques succès. Donc concentration déjà des moyens et des, et des efforts sur le plan géographique. Pour faire très simple, dans la typologie, mais c'est pas une invention de Todd, mais on retrouve ça chez Todd, il y a les deux Frances. Il y a la France, on va dire des Bleus, qui ensuite deviendra progressivement la France des Rouges d'ailleurs. Et puis il y a la France des Blancs, des Blancs entendus comme les contre-révolutionnaires. Donc il y a la France, si vous voulez, catholique, contre-révolutionnaire, fédéraliste, sensible à la question de la hiérarchie sociale, indifférente ou hostile à la notion d'égalité. En général, cette France-là euh, est marquée par des modèles anthropologiques euh, qui favorisent justement certaines, certaines opinions politiques et la pratique religieuse. De l'autre côté, nous avons le Grand Bassin parisien et ce que j'appelle la Grande Provence. En fait, c'est la, la, la, la, la côte marseillaise, mais mm. un, peu plus, un peu plus grand que ça. Mais le, le, entendre le Grand Bassin parisien, ça dépasse de très loin le Bassin parisien géographique. Il faut entendre oui. ce grand, cette Grande France du centre Autour et de Paris, protèges. qui va des Ardennes, au nord du massif central, euh, des, du nord, euh, enfin, du, du sud des Flandres, euh, jusqu'à euh, la Mayenne. Voilà. Cette, euh, ce grand centre, ce grand creux central français, lui, euh, est affecté depuis longtemps euh, d'une désaffection pour la religion catholique et euh, pour disons, euh, l'Ancien Régime. Il a été tôt acquis aux idées nouvelles, donc aux idées de 1789, aux immortels principes, de 89 en revanche l'autre france elle est restée catholique très longtemps jusque dans les années 60 et c'est cette france qui est entrée en crise mmh. c'est cette france périphérique catholique contre-révolutionnaire fédéraliste comme vous voulez qui est entrée en crise alors et c'est tout le paradoxe cette france entrée en crise tardivement en crise religieuse je le répète euh, cette france est tardivement en crise religieuse produit paradoxalement des ré... une riposte à cette crise euh, qui est ce qu'on a appelé le socialisme, le socialisme du Parti socialiste français. C'est ça tout le paradoxe. Aujourd'hui, on pourrait parler des verts, par exemple d'Europe Écologie Les Verts, qui sont blindés, les rentes de toutes ces organisations mmh. sont bourrées de catholiques zombies. Mmh. Mais malgré tout, malgré tout, dans ces bastions anciennement catholiques qui aujourd'hui sont complètement acquis au régime macronien, il y a quelques isolats de résistance sur lesquels il faut euh, s'appuyer pour créer des bastions, en fait. Euh, alors, les, les pessimistes vous diront qu'il n'y a plus de bastions. Les optimistes mmh. vous diront qu'il y a moyen d'en refaire justement du fait de la prévalence du territoire. Ça, c'est une grande leçon qu'on trouve chez Manuel Todd. C'est que le territoire prévaut sur les personnes. C'est-à-dire que si vous déménagez dans un endroit dont vous n'êtes pas forcément mmh. originaire, vous allez finalement adopter les mœurs politiques, mmh. les aspirations de ce lieu. Enfin, pour nous, c'est intéressant. Euh, donc, identifions cette deuxième France dans laquelle il y a euh, bastion possible, et surtout, pour une autre raison, cette fois-ci, c'est la, la, la répartition des de, de, de nouvelles masses immigrées, justement. Euh, les deux grandes régions que moi j'ai identifiées, on va, on va en donner deux et demi, mmh. les deux, deux régions et demi dans lesquelles je crois qu'il est possible de construire euh, ces bastions, c'est en gros la grande Bre... la grande Bretagne dans à laquelle vous m'excuserez oui. j'inclus la Normandie Bien sûr. Normandie on joue quand on voilà joue, voilà hein, enfin le Grand Ouest mm -hmm. avec la Bretagne comme si vous voulez comme mm -hmm. Bretagne comme comme euh, province mm -hmm. euh, Vertébrale. Pourquoi Parce que historiquement, il y a voilà, ces grandes familles catholiques, ça, ça, ça a été des terres de chouannerie. Euh... Voilà, parce qu'il y a toute cette histoire, mmh. et bien sûr, et puis surtout que géographiquement, si vous voulez, il y a d'un côté le Poitou et l'Anjou, et au nord, la Normandie. Voilà, en gros. Oui. Et puis il y a la Mayenne et à, à l'est. Ce sont les, les plus éloignés peut-être euh, déjà des frontières, euh, on va dire, euh, au sud avec la Méditerranée, et puis des frontières euh, de passage avec les pays frontaliers d'Europe et de l'Angleterre aussi. Sans, oui, alors il y, a, il, y une, il y a une forte imprégnation, malheureusement, mm. britannique dans ces provinces, mais enfin, euh, on fera avec. Euh, mais il y a surtout une, une, un avantage euh, démographique très important c'est que d'abord, si vous prenez des cartes, de toutes les cartes, que ce soit la carte de l'emploi, la carte de tous les problèmes, de, de, de, de tous problèmes sociaux mm. de toute nature, alcoolisme, toxicomanie, euh, mm. niveau d'études, euh, euh, plein emploi, etc., si vous prenez tout, ce sont ces régions qui sont les plus favorisées elles ont un homologue à l'est, c'est la Savoie qui d'ailleurs, j'en reviens, a beaucoup de traits communs avec ce grand ouest. D'abord, il est le territoire lui-même parle de l'évangile, il parle d'une histoire européenne. La Savoie a été très peu française entendu sous la République française, mmh. c'est la dernière province à avoir été rattachée à la France, ce qui fait que même dans les mentalités, il y a beaucoup de variétés par rapport à ce grand bassin parisien dont je parlais tout à l'heure. En gros, on est presque en Suisse, on est presque dans un pays étranger, c'est très intéressant. Là aussi, plein emploi, niveau d'études, qualité de la vie, enfin, tous les critères en fait sont intéressants et faible présence de masses immigrées. Et puis, j'ajouterai à cela une troisième province, même si bon, c'est un peu compliqué à expliquer là vu le temps qu'il nous est imparti, mais en gros, l'arrière-pays provençal. Donc, la côte est vérolée, je ne m'étends oui, pas. Sûr mais euh, Julien, l'Angela, euh, pourra, pourra nous détailler ça dans une autre vidéo. Mais euh, en revanche, l'arrière-pays, lui, reste euh, une terre dans laquelle on peut imaginer euh, faire grandir des enfants, euh, construire des écoles, euh, fonder, etc. Alors, cette, cette intervention, cet échange que nous avons, je le conçois euh, un petit peu à, à, dans la lumière de l'entretien que j'ai donné à nos confrères de Brésinfo, Info, où ils me demandaient, en gros, euh, bah, quel est l'avenir en gros pour la dissidence, quel est l'avenir pour ceux qui essaient de résister au nouvel ordre mondial et je, je leur disais très simplement qu'il me semble que l'âge maintenant est venu des bâtisseurs il ne s'agit plus seulement d'entretenir des espérances électorales ou ou de simplement faire survivre nos réseaux que ce soit nos réseaux d'école nos réseaux de, des décolleurs contrats euh, nos chapelles nos paroisses nos, nos associations notre scoutisme et tout, toute cette sociologie si vous voulez du catholicisme intransigeant tout ça est très bien mais je crois qu'il s'agit plus seulement de préserver ou d'entretenir des illusions électoralistes. Je crois que l'âge vraiment Bien est sûr. venu de fonder et de construire pour mille ans. Je... C'est pour ça que d'ailleurs, enfin, quand on parle de cette cartographie, euh, et on voilà, on entendait, euh, on entend souvent voilà parler de communautarisme, euh, de sécession, etc., euh, qui sont des mots bah, que vous allez peut-être un peu euh, expliquer plus en avant. Euh, mais voilà, ces territoires, euh, une fois donnés, enfin ou une fois pris, une fois occupés, euh, il faut voilà, y développer les moyens euh, de notre survie, de sanctuariser. Euh, le, le patrimoine culturel, intellectuel de l'Europe, de la France et de ces et régions. Et, euh, et évidemment, voilà, comme euh, vous le disiez, comme tu disais Sébastien, de, de refaire, euh, refaire civilisation, rebâtir la cité. Et donc ça passe, je pense euh, que, que tu allais y venir, mais euh, voilà, par cette sécession, par cette recherche d'indépendance, d'autonomisation de, euh, de, de nous-mêmes et de nos corps vis-à-vis euh, -vis, de, vis -vis de l'État et de, tous les, de toutes les hostilités auxquelles nous pouvons faire face. Mais moi je vois deux grands périls, si tu veux, pour développer un mode de vie... Que j'appelle normal, c'est-à-dire ce qu'Aristote ce qu appelle la vie bonne. Oui. Les deux grands périls, c'est d'un côté l'État et de l'autre le marché. Oui. Euh, il s'agit donc de développer des des réponses à ces deux défis sur le plan de la propriété de l'habitat, la propriété de l'outil de travail. Donc ça veut dire inciter nos amis, nos auditeurs, nos sympathisants, nos militants euh, à choisir des carrières dans lesquelles ils seront leurs propres patrons dans la mesure du possible, je crois qu'il faut... Là, c'est vraiment un appel lancé à, aux, élites, aux élites populaires. Hein. Euh, on a parlé tout à l'heure des gilets jaunes, mais je crois qu'il est très important de comprendre, j'ai évoqué très brièvement la notion de bioconservatisme intégral, le temps va nous manquer, mais pour faire très simple, les défis qui sont devant nous, c'est le transhumanisme, le contrôle total des populations par le biais de l'électronique, donc de, tous oui. les outils dont on, malheureusement plus personne ne peut se passer. Donc, même, euh, homme, en commençant par peut-être voilà, le, le passeport vert, euh, voilà. Enfin, je, veux dire, il faut, je pense qu'il faut imaginer que par exemple, d'ici deux ans, on ne pourra pas aller dans un supermarché si on n'a pas été vacciné contre le Covid. Euh, D'où la recherche aussi d'autonomisation euh, au niveau alimentaire, énergétique, euh, les connaissances, les métiers. Peut-être qu'il sera trop tard pour ce qui est d'aller faire ces courses, là on va mmh. beaucoup on va être obligé d'y passer parce qu'il faudra quand même vivre d'ici là. Mais enfin, l'objectif c'est résister en fait, à cette tyrannie électronique qui s'approche à grands pas euh, par le biais du prétexte sanitaire. Il faudra résister, d'une certaine manière, en fait, le programme, il est résumé dans le titre du, de l'essai de Bernanos, « La France contre les robots oui. ». En fait, c'est d'un côté le règne de la machine, la méga-machine, le biopolitique, c'est vraiment ça. C'est la notion de biopolitique, c'est-à-dire le contrôle sur la vie des gens, du, du, de la conception jusqu'à jusqu ce qu'ils décident de vous, oui. de vous euthanasier, parce qu'on en est là. Oui. Non, mais je veux dire, oui. il faut que nos amis oui. comprennent qu'il ne faut pas avoir une guerre de retard. On n'est plus sur le mariage pour tous là. Là, on parle d'euthanasie de masse dans les EHPAD. Demain, et c'est d'ailleurs ce que nous annonce le prophète infaillible euh, qui est euh, Jacques Attali, Jacques Attali euh, qui déjà dans les années 90 écrivait sur tous ces sujets. Donc en fait, il faut bien comprendre que là, nous sommes dans cette alternative-là. Mais je crois qu'il faut garder, il faut conserver le calme des vieilles troupes, et il faut construire d'une certaine manière, sans regarder à gauche ni à droite, avec ce calme, avec cette intention de construire pour le long terme, construire des institutions, construire des écoles, construire des églises, euh, construire, je, je parle même de bastions, c'est-à-dire construire même des, des, des, des, comment dire, des unités politiques qui sont en mesure de, de, de garantir une certaine autodéfense des communautés en question. Je vous donne un exemple très simple. Demain, on vient vous enlever vos enfants parce que vous ne les avez pas, vous ne les avez pas vaccinés. Eh bien, il faudra qu'on reproduise l'expérience des spartakistes allemands qui, pendant la guerre civile, juste avant la guerre civile en Allemagne, avaient monté des commandos anti-expulsion. À l'époque, le mmh. défi, c'était conserver un toit sur la tête de ces familles, euh, mmh. ces familles ouvrières. Eh bien... Ils arrivaient à 50 devant la maison, ils empêchaient les déménageurs oui. et l'huissier d'expulser. Oui, ben il faudra bien qu'on ait des solidarités, oui. sinon, on y passera tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, il n'est plus temps. Euh, je pense là à une, une homélie que j'ai entendue pendant, pendant ces dernières semaines, de l'abbé Toulza, euh, qui dessert une paroisse en, en, en Savoie, où il faisait un appel aux pères. Et il, justement, il disait J'assiste, il me semble voir un frémissement chez les pères. Qui, à la différence de leur père à eux, ne disent plus à leurs enfants Le monde va mal, fais-toi au moins une bonne situation, pour en gros passer entre mmh. les gouttes. C'était ça oui. le message. Là, il y a une, on sent un frémissement, peut-être une repolitisation de nos amis, de nos communautés, parce qu'on sent bien que le niveau de l'eau monte. Il y a plusieurs menaces. J'ai parlé tout à l'heure de la menace de la méga machine il y a aussi la menace immense de, euh, on va dire, qui est celle-là, démographique, l'immigration, de remplacement. Et on peut même parler quasiment de génocide, parce qu'en fait, il faut bien mmh. comprendre qu'à la fois, le remplacement se produit par les, un, un nombre ininterrompu, mmh. y compris par le Covid, et de l'autre côté, la grande disparition, c'est-à-dire la stérilité, soit physique, soit mentale, mmh. euh, des Européens, puisqu'il suffit de se promener dans une mégapole européenne pour s'apercevoir autour de soi, on ne voit que des femmes de 30 à 40 ans sans enfants. Et, et, et là, on parle de peuples entiers, on parle de centaines de milliers de, de, de, de citadins, de citadines. Il faut que suivre l'exemple des gouvernants européens qui euh, sont quasiment tous sans enfants, d'ailleurs. Sont tous sans enfants, ou alors ce n'est pas les leurs. Enfin, oui. D'ailleurs, voilà, là, là, il y a un vrai défi. Il faut que les gens de chez nous comprennent que la destruction d'une nation, ou même d'un continent mmh. tout entier comme le nôtre, peut se produire de manière très rapide. Parce que les lois de la démographie, c'est que, par exemple, si vous avez deux, couples, ah, un, un, deux personnes, pardon, un couple qui a un enfant, en une génération, on a divisé, si tout le monde fait comme eux, en une génération, on a divisé la population du pays par deux. Est-ce que les gens réalisent ça C'est pour ça que je dis qu'un des devoirs des militants, et je n'ai pas du tout une vision, j'essaie de ne pas avoir une vision utilitariste de la reproduction, de la génération, de voilà, de, du fait d'avoir des enfants. Vraiment, je, Parce il faut faire de la qualité après. Enfin, entre guillemets, une fois qu'on les non, a, mais... après, voilà. Y a tout non, mais faut il faut il les aimer surtout. Je crois qu'il faut quand même pas oublier que le, le, le, un enfant qui vient au monde, c'est c'est un, d'abord une relation d'amour et c'est pas un soldat, d'accord. Mmh. On fait pas des petits soldats. Donc, j'ai toujours été, je me suis toujours tenu loin des discours natalistes, vous voyez, du genre, ah, il faut faire des gosses pour. Oui, euh, c'est pas les mettre pour... devant non plus. Non, mais ouais. voilà, faut faut quitter un peu ce mmh. discours utilitariste qui est pas du, qui est pas du tout de saison, mais. Quand même, il faut comprendre que nous devons, en revanche, avoir une très grande disposition à l'accueil de la vie et être généreux en cette matière. Arrêtez de faire des petits calculs. Quand je parle de ces sujets sur d'autres supports, j'ai souvent des questions du genre « Oui, mais comment est-ce qu'on fait pour les revenus Il faut peut-être avoir une plus grande maison ?» Eh bien, écoutez, éloignez-vous des centres-villes, achetez plus loin des centres des maisons plus grandes et, euh, j'ai envie de dire, achetez grand, prévoyez grand pour faire des familles nombreuses. Parce que, en fait, le sel de la vie, c'est toutes les activités supérieures de l'esprit humain. C'est ça le sel de la vie, c'est la vie intérieure, la vie spirituelle, la, les joies de la vie familiale, euh, la joie de la transmission. Mais nous ne transmettons pas que des patrimoines, euh, des, des petites choses, des, des, des nos, nos propres passions. On ne transmet pas à ses enfants que le goût pour le 15 de France. C'est pas ça. Il oui, s'agit de l'air de transmettre... de la, même de la vie, le goût de la C'est le goût de la vie, euh... et, et plus encore, c'est les transmettre mmh. les chef-d'œuvre de, de la créativité humaine. C il faut comprendre que nous sommes les enfants de Rome et d'Athènes, C'est pas rien. Pour revenir à ce que je disais sur les menaces, menaces démographiques, immenses, euh, et là aussi il faut que les gens de, de, de nos amis réfléchissent à, euh, puisqu'il peut y avoir des projets de s'expatrier dans le sens de, de, je veux dire, de quitter les villes pour euh, retourner, bah, le, le, le premier choix c'est d'aller sur la terre de ses ancêtres. Ça c'est le premier choix que je propose, c'est regarder dans votre généalogie, allez-y, Regardez euh, où est-ce que vous pouvez entreprendre un projet professionnel et familial qui fait sens pour vous. Mais si vous n'êtes pas tenu, parce que vous n'avez pas particulièrement de, de racines euh, qui vous tirent de, de, dans, dans une province ou dans une autre, je dirais, faisons. Ce, propos, moi je propose ce que j'appelle le grand trek. Euh, je ne détaille pas ici euh, ce qu'a qu été l'aventure du grand trek en Afrique du Sud, mais l'idée est la suivante, c'est qu'il faut que les Européens conscients, que les Français non-reniés se donnent rendez-vous dans certains endroits, dans certaines provinces, et commencent à bâtir pour l'avenir, pour Milan. Euh, encore une fois, je le répète, il est possible que demain, le Christ revienne et mette un, mette un terme à tout ce grand désordre, euh, dans son deuxième avènement, qu'on appelle la parousie. C'est possible, je le souhaite, je le souhaite le plus rapidement possible, parce que vraiment, franchement, là, il y en a marre. Mais, ça peut durer. Et donc, pour que ça dure et que ce soit une situation vivable, il va falloir construire cette commune, ce communautarisme dont tu parlais tout à l'heure Arnaud, j'aime pas trop ce mot communautarisme parce que il a une connotation déjà médiatique très négative. En mmh. plus, moi je faire... être expliquer d'ailleurs pourquoi. Euh... Oui, moi je préfère enfin, parler de communauté tout oui. simplement. Oui, communauté. Communauté. Ou alors simplement un autre mot qui alors lui a été réapproprié d'une certaine façon par l'ultra gauche, qui est le mot tout simplement de commune. Hein mmh. Et d'ailleurs c'est très amusant parce qu'on les cite, on les lit, mmh. je pense en particulier à deux ouvrages. L'insurrection qui vient et à nos amis oui. du, du, comité du comité invisible. Mais euh, il nous cite aussi, enfin, il cite nos sources mmh. en tout cas, puisqu'il se réclame de, de cette fameuse phrase de, je crois que c'est dans Thomas, je ne dis pas de sottise, « Omnia oh. sunt communia », avec cette idée très précieuse qui est une idée très importante dans la doctrine sociale de l'Église, qui est euh, la destination universelle des biens de la Terre mmh. et le communisme originel des premiers chrétiens. Là, il y a euh, un, la, le signe, la marque, aussi d'une grande générosité dont ont témoigné nos, nos aînés et qui doit nous inspirer. D'ailleurs, je le dis très simplement, sans faire des scatologies particulièrement, mais probablement qu'à la fin, ça ressemblera un peu au début. Donc, il faut aller chercher dans les débuts de l'Église le modèle, les modèles, en particulier les modèles héroïques de générosité qui nous permettront de traverser les épreuves qui sont devant nous. Un dernier mot peut-être sur, sur les menaces qui sont devant nous avec cette histoire de Covid, on l'a vu, il y a eu la suspension du culte public pendant plusieurs semaines, en particulier pendant la période de Pâques l'année dernière. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un événement de, la, de première importance. Parce que si l'on croit en la présence réelle, il faut bien comprendre que la France a été privée de grâce mmh. pendant plusieurs semaines. C'est très grave. Deuxième chose que je dirais, c'est appeler nos amis à faire pénitence. Parce qu'en réalité, les peines qui nous sont infligées ne seront levées collectivement, que quand nous aurons fait pénitence. C'est-à-dire que nous sommes un peu dans la situation de ces villes de l'Antiquité euh, juive, euh, qui étaient sous la menace de destruction par, par, par Dieu, et qui euh, pers persistaient dans leur faute. Et tant que nous persistons dans la faute, nous, ben, nous persisterons dans la, dans la punition, dans la, dans la, dans la pénitence. Donc si l'on veut, euh, d'une certaine manière, soulager ou lever les punitions qui sont, devant, qui sont sur nous, toutes les punitions collectives... Euh, il faut que nous fassions aussi collectivement pénitence. Donc euh, ça, c'est sur le plan religieux. Et sur le plan strictement politique, il faut que les gens fassent là aussi preuve de générosité. Il faut qu'ils s'engagent. Il faut. Et s'ils ne peuvent pas s'engager parce qu'ils manquent de temps, parce qu'ils sont occupés à leur carrière, par exemple, alors il faut qu'ils soient généreux sur le plan financier. Il faut qu'ils aident les œuvres de reconstruction politique. Il a, je sais qu'il y a beaucoup d'œuvres à aider, mais il y a une œuvre qui malheureusement est la moins aidée de toutes, c'est les œuvres. Euh, strictement politique comme les Academia Christiana. Or, comme le disait Pidouze, 12, la charité politique est la première des charités. Parce que quand on aide toute la cité, c'est tout le monde que l'on aide. Hein, pas, euh... Et d'une certaine manière, c'est aussi la plus généreuse parce que c'est celle qui est la moins regardante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilection particulière, hein, j'aide mmh. ma paroisse, j'aide mon groupe de scouts mmh. parce que j'ai été scout moi-même. Il y a toujours finalement une part euh, mm. qui revient à soi-même, même, même dans cet acte de générosité. Dans la générosité à l'égard de la cité, c'est un pur sacrifice, un pur don gratuit. Et, et c'est aussi le plus nécessaire, parce que je rappelle que sans les conditions du bien commun, il ne peut pas y avoir de bonne vie religieuse. D'ailleurs, c'est si vrai que depuis qu'il n'y a plus de prince, il n'y a plus de bouclier et d'épée pour protéger l'Église, eh on voit ce que ça donne une société livrée, euh, bah, finalement livrée à elle-même, où l'Église n'a plus son mot à dire. Donc voilà, on est entré dans cette crise religieuse euh, dans les années 60. Donc finalement la France qui avait quelques bastions dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, Bretagne, euh, Savoie, euh, l'arrière de, la, de la Provence. Il y a également à ajouter à cela l'Alsace-Moselle, le, les Vosges, euh, les pays autour du département de la Loire, là, et puis euh, le fronton, euh, alors les, les Flandres, je ne sais pas si je l'ai cité, et puis le, le, le Pays basque auquel il faut ajouter donc tout ce Grand Ouest. Ça, c'est vraiment la France périphérique dans laquelle il y a encore de beaux restes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, citant Todd, cette France-là aussi est entrée en crise. Elle est entrée en crise dans les années 60. Pour vous donner un parallèle, lorsque l'Allemagne catholique et protestante est entrée en crise, ça a donné le national-socialisme. D'ailleurs, j'ai vu passer une carte de l'Allemagne, c'est très inquiétant. Toutes les provinces de l'Est qui étaient anciennement communistes mmh. ont, pour ainsi dire, plus aucune pratique religieuse, ce qui laisse présager aussi de nouvelles mésaventures dans ces territoires. Donc moi, je le dis très simplement. Hein. Euh, soit on aura euh, le règne d'autocar premier, c'est-à-dire finalement des principes fédéralistes, attachés à la, au, à la dignité humaine... Euh, disons voilà quelque chose qui serait inspiré d'Aristote Thomas ou alors nous aurons diverses formes de tyrannie ça pourra être la tyrannie des narcotrafiquants comme c'est déjà le cas dans certaines euh, dans certaines communes villes de France ou d'ailleurs ce sera la tyrannie euh, technico-capitaliste technico ça pourrait être la enfin, elle peut être de différentes natures oui. et on peut très bien imaginer aussi la venue là pour le coup euh, pourquoi pas euh, comme ce sera probablement le cas dans la zone d'Allemagne demain euh, de gens qui en ont assez de la situation de déséquilibre ethnique qui, qui prévaut dans le pays et on pourrait très bien imaginer même un renouveau des heures les plus sombres de notre histoire pour, et je le dis avec un peu de sérieux, parce que ce serait vraiment parmi les pires options. Donc il faut vraiment travailler à une option politique de long terme, de reconstruction, tournée vers l'avenir et qui promeut toutes les institutions de l'amour, hein, comme dit la chanson des, de la Ligue noire qui, qui en, dont nous avons presque fait un hymne maintenant. Euh, nous, nous, nous nous battons pour nos amours, euh, à commencer bien sûr pour la patrie, pour notre Dieu et également pour, euh, bah pour nos femmes et pour ceux qui en ont, pour nos enfants bien sûr. Donc voilà, je, je, ce que je propose c'est ça, euh, construire pour Milan, et alors construire dans quelles conditions bah Justement, et ce sera peut-être la conclusion, construire un bioconservatisme, c'est-à-dire un programme cohérent qui se propose de faire des bébés bio à l'ancienne, élevés sous la mer, comme on dit, euh, juste, et, et refuser en fait, donc, toutes les euh, artificialisations de la vie. Artificialisation de notre environnement immédiat par l'implantation généralisée de la 5G, artificialisation de nos relations par euh, les distanciations antisociales, le port du masque, les vaccins inutiles, euh, artificialisation par le, le, le, le télétravail, artificialisation par l'éloignement du lieu de travail du lieu de séjour. De la vie par tous nos esclaves robotiques. Voilà, etc. le parce que le grand remplacement, oui. il y a d'autres grands remplacements, il y a le grand remplacement, oui. le grand remplacement dont parle Martin Pelletier, parce que c'est lui l'auteur de l'expression et non pas euh, Renaud Camus, euh, consiste évidemment à remplacer des Européens par des subsahariens. Mmh. Mais il y a d'autres remplacements, dont parle M. Camus, avec beaucoup de raison mmh. à mon avis. C'est le remplacement des hommes par les hommes, mmh. le remplacement des hommes par les femmes, mmh. et puis le remplacement des hommes par les robots. Par les Donc, euh, voilà. Le, ce bioconservatisme consiste en gros à dire qu'on se réfère... C'est le retour de la politique naturelle, une politique organique. L'idée, c'est de se référer à la nature pour refaire des institutions fonctionnelles, par exemple... Euh, s'appuyer sur les familles, s'appuyer sur les provinces, s'appuyer sur les pays, euh, s'appuyer sur les communes. Ça, ce sont des entités administratives qui font du sens. Vous voyez, quand on réfléchit à une région comme euh, euh, Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, ouais, c'est bien mm. et, et de la même, de la même manière, euh, quand, quand on, on sait comment ont été pensés les départements français qui, au départ, devaient être des carrés. Bon. C'est la même chose. Donc, rompre avec l'artificialité renouer avec une certaine politique naturelle. Et c'est ça le programme que je propose, un bioconservatisme intégral sur tous les aspects de la vie, et qui soit offensif, et en réalité, plus les défis seront présents, et plus vous verrez que nos solutions seront séduisantes. Mmh. Parce que les gens voudront vivre comme nous, et pas comme les esclaves. Comme ce qui est à l'élan vital et... Qui, qui, qui survivra au milieu des ruines. Euh, merci beaucoup Sébastien pour cet entretien. Euh, chers, euh, chers amis spectateurs, merci d'avoir regardé. Euh, N'hésitez pas à commenter, à nous suggérer euh, des idées euh, d'invités ou d'entretien pour les prochains numéros à venir. Euh, nous vous donnons rendez-vous. Euh, vous pouvez noter dès à présent les dates du 16 au 22 août. Pour notre prochaine université d'été qui se tiendra dans l'ouest de la France, vous aurez bientôt sur tous nos différents réseaux, les informations pratiques liées à cet événement. N'oubliez pas que vous pouvez également nous soutenir en faisant un don. Vous avez le liens dans la description, vous pouvez également vous reporter sur notre site internet, revoir nos différents textes, nos derniers entretiens, continuez à nous suivre et à nous soutenir. Et on vous dit à bientôt pour un prochain entretien.